c'est la confrontation des idées et des poiles qui permet fois de trouver des solutions qui sont simples et applicables partout c'est toujours intéressant. C'est ce qui est pour moi c'est vraiment un acteur incontournable sur la place luxembourgeoise. Le seul aussi a regroupé une telle masse d'informations. Nous avons la possibilité Plurio un public plus grand plus potentiel. Je crois que c'est important, justement, ces sites qui, sont, euh, qui reprennent un petit peu toute l'information au niveau de la grande région, ça me paraît vraiment important. Plurio est aussi un multipliquateur de la grande région. Nous <mix> utilisons notre site pour notre activité de l'Université. Nous donc les médias, écrites, euh, radio et donc, euh, les médias, euh, les médias, style euh, donc, site internet, euh, donc plurio.net. <laughs> Ils ont pu intégrer cette ce notion de flux RSS pour justement alléger les entrées dans les sites de vie. est sans Durch Plurio wir auch in der werben, genau. Et à titre personnel, c'est vrai que bah, quand j'ai envie de sortir, j'ai plutôt tendance à aller sur la base Plurio que de faire tous les sites culturels qu'il peut y avoir. J'ai l'habitude maintenant d'utiliser la base Plurio. Das Über, über regionale presse ou et puis tout doucement, les communes sont en train de se l'approprier. C'est quelque chose, c'est une opportunité hein, pour nous, réellement, de pouvoir, euh, grâce à Plurio, bénéficier vraiment du. Du point de vue externe, mais aussi professionnel. Was natürlich total toll an der Zusammenarbeit zwischen Plurio und Grill ist, sind die Mitarbeiter von Plurio. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Ja>. schön. <Dankeschön. lacht>